« Ah mince, j'ai pas d'argent, ah, c'est trop cher, ah, je peux pas me le permettre, ah, en ce moment c'est compliqué. » Si vous avez déjà entendu ce genre d'objection, je peux comprendre votre frustration parce que vous avez une offre qui peut aider votre prospect. Vous savez qu'en le coachant, vous allez pouvoir l'aider à atteindre des résultats. Et pourtant, vous faites face à ce prospect qui vous dit qu'il ne peut pas. Et dans cette vidéo, je vais... On va prendre un peu de hauteur. Et je vais vous aider pas seulement juste à travers des petites tactiques à essayer de contourner le problème. On va voir les choses autrement et on va travailler les choses en profondeur pour que vous ayez de moins en moins ce type de situation. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, j'ai 35 ans, je suis papa et euh, je suis marié. Je vis en région parisienne et ma passion avec euh, euh, les membres de mon équipe, c'est d'aider les coachs à vivre de leur business et à impacter ce monde. Les trois choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle vous entendez trop souvent ce type d'objection, de, euh, de, c'est que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Mais pourquoi vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes Pas parce que vous n'avez pas trouvé le groupe Facebook, la plateforme où vous n'êtes pas, euh, voilà vos concurrents savent où vous de vous trouvez et vous, vous ne savez pas où trouver. Il y a de grandes chances qu'en fait, vous allez vous utilisez des techniques marketing où vous allez chercher des gens qui correspondent à une certaine zone de confort vous concernant. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui sont plus accessibles, plus abordables pour vous et où vous pensez avoir moins de rejet. Et du coup, ces gens-là, il y a des chances que ce soit des gens qui aient moins cette conscience de ce besoin d'être coaché. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'à travers votre tactique, vos tactique marketing et votre euh, social selling, euh, si vous ne savez pas, vous tombez trop sur des gens comme ça, c'est qu'en fait, il va falloir réorienter votre mindset et vous dire « Ok, pourquoi je vais tout le temps vers ce genre de personnes ?»« Et pourquoi je ne tombe pas sur des gens qui ont plus conscience et qui ont envie d'investir ?» Et du coup, c'est là que vous allez voir qu'en fait, c'est plus confortable vraiment d'aller chercher ces gens-là. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. C'est du cas par cas. Et si ça vous intéresse, en fin de vidéo, je vous montrerai comment je pourrais vous aider de manière personnelle. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans votre discours, les mots que vous employez ne sont pas bons. Pourquoi Parce que notamment, vous essayez de pitcher une offre. Vous, vous n'adaptez pas votre offre aux besoins du euh, prospect. Et du coup, il ne se sent pas totalement concerné. Et pourquoi vous faites ça Parce que vous souvent, vous manquez de confiance et vous apprenez votre pitch par cœur et vous le balancez. Non, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de personnaliser votre offre par rapport à la personne qui est en face de vous. Et pareil, si vous avez besoin d'aide, je vous dirai comment obtenir cette aide après. Euh, et la troisième chose que j'aimerais euh, vous proposer, c'est votre aisance. Votre niveau de confiance en vous. C'est-à-dire que je peux employer les bons mots, mais si euh, oh, je bégaye un peu et on sent de la peur. Pendant toute la session, je suis plein d'énergie. À la fin, quand je propose l'offre, oh, je, je suis craintif comme ça et j'ai peur qu'on me dise non. Eh ben, vous allez provoquer chez l'autre un doute. Et inconsciemment, il va se dire, tiens, il y a un truc qui cloche. Euh, je n'ai pas confiance. Et il va vous dire, c'est trop cher. Alors que ce n'est pas forcément trop cher, c'est juste que vous n'inspirez plus confiance à ce moment-là, et qu'elle a envie de travailler avec quelqu'un qui est euh, sûr de lui. Donc, si ces trois éléments-là vous parlent, alors, j'ai plein de contenus gratuits, vous pouvez regarder plein de mes vidéos, euh, j'ai même un livre qui s'appelle « Coach Prosper », qui est là, je peux vous offrir tout plein, plein, plein, plein de contenu et d'informations. Mais sur ces trois problèmes spécifiques, vous n'avez pas d'autre choix, malheureusement, que de faire un travail personnalisé et individualisé. Je ne peux pas vous donner des conseils génériques parce que ça dépend de où vous en êtes actuellement. Donc, j'ai une invitation pour vous. Si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir une aide personnalisée, j'ai plusieurs programmes qui peuvent vous aider pour ça. Et si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi et Durant ce rendez-vous de 15 minutes, je vais apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à me connaître. et En fonction de vos besoins, je vous proposerai la formule qui vous convient euh, le mieux. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en dessous et je serai ravi de passer personnellement ces 15 minutes avec vous. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.